Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode, qu'est-ce que je devrais dire un micro épisode, qu'est ce qu'on va se faire aujourd'hui Aujourd'hui on va se faire une petite boîte pour stocker des éléments un petit peu longs, métalliques et pour ça j'utilise du contreplaqué de 15 mm qui est de la récup et je vais utiliser mon tout nouveau guide pour ma toupie qui va me permettre de faire des super rainures. Ces rainures là vont permettre de faire une boîte de façon super rapide, une boîte ultra solide et vous allez voir le tout de la fabrication m'a pris moins de 10 minutes pour faire une boîte vraiment avec un résultat super génial. Maintenant que les deux rainures sont faites sur deux des côtés, je mets de la colle et ensuite pour euh, éviter que tout ça bouge pendant que la colle prend, je vais mettre quelques agrafes. Ce qui surprend vraiment c'est la précision et le résultat de ce qu'on a avec justement ce nouveau guide pour Matoupi. Je vais faire le dernier, euh, le dernier côté, enfin le, le dernier côté, un des quatre côtés principaux et en particulier ici pour une boîte qui est longue comme ça, souvent on a tendance à avoir des petits bugs à droite à gauche, des trucs qui vont pas bien, qui sont pas alignés et là franchement c'est super bien. Il me reste juste à faire le fond et là, pareil, je trace, je coupe, un petit coup de colle, quelques agrafes et c'est bon, en moins de 10 minutes, le temps d'installation compris, ma boîte était prête. Et cette boîte là, ben, je vais l'installer sur mon rack où je stocke tous mes matériaux. Euh, je vais faire deux petits trous, mettre un risselant histoire de l'attacher à la structure et il va me permettre de stocker tous les éléments métalliques un petit peu longs qui avaient tendance à, à, à être dans mes pieds et à me déranger à droite à gauche. Voilà un épisode vraiment court mais euh, qui moi me plaît beaucoup et j'espère qu'il vous donnera envie de faire des choses en tout cas bah, faites des trucs inspirez vous que la barbitude soit avec vous et au prochain épisode euh, et à bientôt